bonjour à toutes et à tous ce tutoriel vidéo s'adresse aux débutants souhaitant apprendre à créer leur premier site internet sans aucune connaissance technique durant cette vidéo vous allez découvrir comment créer un site internet basé sur le cms joomla utilisé par les plus grandes agences web tout d'abord on commence par lancer notre navigateur internet on lance deux onglets. Le premier sert à visualiser notre site et le deuxième pour atteindre la console administrateur pour faire des modifications au niveau de notre site. Sur la page de connexion, vous tapez votre identifiant, votre mot de passe et vous sélectionnez la langue. Vous cliquez sur connexion et voilà, vous avez la console administrateur que vous pouvez utiliser pour faire des modifications au niveau de votre site. On commence tout d'abord par créer des articles. Donc c'est contenu, article. On patiente quelques instants, on aura la liste des articles disponibles sur notre site. On clique sur nouveau. Et on patiente le temps que l'éditeur se charge, l'éditeur de création d'articles. Donc euh, je vais commencer tout d'abord par créer un euh, premier article. C'est biographie j'ai déjà un contenu prédéfini que je vais l'utiliser et vous pouvez personnaliser votre contenu ça dépend de, de ce que vous voulez créer au niveau de votre site pour moi je suis en train de créer par exemple euh, un site je suis en train de faire seulement un petit modèle d'un site basique donc euh, sur l'éditeur quand vous collez le contenu il faut utiliser le clavier parce qu'avec le menu contextuel ou bien le ou bien le, le menu édition de édition ça marche pas donc il faut utiliser le clavier vous faites CTRL v pour coller le contenu et après vous pouvez sélectionner le texte et vous pouvez le redimensionner moi je veux je viens de sélectionner et je viens de le mettre sur 14 points et après, vous cliquez sur Enregistrer, ou bien Enregistrer nouveau. Donc c'est Enregistrer nouveau pour enregistrer cet article et ouvrir l'éditeur de nouveau pour créer une nouvelle article. Donc sur le titre, je vais créer une, je vais mettre Calendrier. Après, je vais chercher le contenu que je vais mettre sur cet article. Je sélectionne avec la souris. Je clique avec CTRL-C pour copier. Et sur l'éditeur de Joomla, je clique sur le clavier sur CTRL-V pour coller. Je sélectionne le texte avec la souris. Et après, je mets sur 14 points. Clique sur Enregistrer fermé. Je patiente quelques instants, tant que l'éditeur se charge. Et après, je mets l'article suivante. Je tape Carrière. Je cherche le contenu de cet article. Je sélectionne, je clique sur CTRL-C pour copier. Je vais sur l'éditeur de Joomla et je clique avec la souris sur CTRL-V pour coller le contenu. Je sélectionne avec la souris ou bien CTRL-A pour sélectionner tout le contenu de cet article. Et après, je peux le redimensionner ou bien lui donner 14 points pour agrandir le texte. Je clique sur contrôle fermé vu que je viens de finir les articles que je souhaite créer donc mes articles sont créés maintenant maintenant je vais créer une catégorie pour la création de catégorie c'est contenu catégorie et après vous cliquez sur nouveau je patiente quelques instants voilà donc je mets le titre CAT4 c et après je clique sur Enregistrer, fermer tout simplement. Maintenant, je vais créer une fiche de contact. de fiches de contact c'est composant fiches de contact et après nouveau donc l'assistant de création de fiches de contact euh, sur le nom je vais mettre contact et après je remplis les informations concernant la fiche de contact je mets la fonction, l'email, l'adresse, la ville, etc. le téléphone et tout donc euh, toutes les informations qui sont disponibles que je peux mettre je les mets sur le site il faut absolument mettre http.// et sur l'information d'hiver vous pouvez par exemple mettre euh, contactez nous pour plus d'informations un exemple d'une phrase qui, qui, qui qui insiste les, les personnes à nous contacter par exemple. Vous pouvez mettre euh, phrase personnalisée. Et aussi sur le formulaire de contact, vous pouvez... Le formulaire de contact sur l'onglet formulaire. Le formulaire elle est prédéfini, donc il suffit seulement que vous choisissez ce qui sera affiché ou bien masqué. Et après... Cliquez sur enregistrer et fermer tout simplement. Donc voilà notre fiche de contact vient d'être créée. Maintenant il ne reste qu'à créer le menu. On va sur menu, menu principal. Donc vous voyez l'élément qui existe du menu c'est accueil. Donc euh, c'est bien. On va essayer d'ajouter d'autres éléments. Donc on va commencer par ajouter biographie ou bien bio. Donc on clique sur nouveau. On patiente quelques instants. D'autant que l'assistant de création de menu s'affiche. Et voilà. On met bio. Et après, type de menu, article, article unique. En passant quelques instants, la page va se charger. Et après, on clique sur sélectionner un article. Et on clique sur bio. Sur la liste des articles. Et on clique sur enregistrer nouveau. On va créer un nouveau élément donc on vous voyez donc euh, je viens d'actualiser la page j'ai accueil et bio Et voilà le, le la page biographie bien d'être affichée. donc je retourne sur la console administrateur et euh, je vais créer un nouveau élément du menu, c'est calendrier, je sélectionne type du lien du menu, c'est article, article unique, on patiente le temps que la page se recharge, et sur sélection d'un article, sur la liste des articles, je sélectionne calendrier, je clique sur enregistrer nouveau, pour créer un nouveau élément du menu, je mets le titre, carrière, type du lien du menu, on clique là-dessus Article, article unique. Après le rechargement de, de la page, on sélectionne notre article à partir de la liste des articles disponibles sur le site. Donc c'est carrière. Enregistrer nouveau. Donc on sélectionne le type du lien du menu. Donc maintenant pour ajouter contact. Il suffit seulement qu'on aille sur Fiche de contact. Et après Contact. Après le rechargement de la page, on sélectionne, à partir de la liste des contacts disponibles, on sélectionne notre liste qu'on a créée tout à l'heure. Donc c'est contact. Et après on clique sur enregistrer fermé pour fermer. Ou bien enregistrer nouveau. Donc euh, l'erreur qu'on a ici, c'est qu'on a oublié le titre de ce menu. Donc on va mettre contact. Et on ferme. On enregistre et on ferme. On va visualiser notre page en actualisant le navigateur avec f5 ou bien le bouton actualiser comme vous voyez donc on a accueil biographie calendrier carrière et contact donc il ne manque que les deux ce menus des comptes de contact qui sont pas encore affichables. donc on va les créer on va créer un sous-menu. sera associé un menu contact donc on va retourner à la console administrateur nouveau et après on va mettre le titre par exemple le premier ce lien ce menu on va le nommer facebook donc le type de lien de menu on clique là dessus et après on sélectionne lien divers et après url on patiente quelques instants la page va se recharger et après sur l'url du lien au moins on va mettre http wwwfacebookcom slash administrateur angle formation donc euh, par exemple pour ma page. Et vous vous allez mettre votre page, le lien de votre page bien sûr. Et la chose la plus importante, c'est le lien parent et vous choisir contact, comme ça il sera un sous-lien. On clique sur enregistrer nouveau et on va ajouter un nouveau sous lien qu'on va le nommer LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn et après on sélectionne type de lien de menu. On sélectionne lien divers, URL. Après le recharge de la page. l'url du lien, on met http de slash Et après LinkedIn.com slash ongle formation et sur lien parent on sélectionne contact sur lien parent on sélectionne contact enregistrer fermé on va visualiser notre travail en actualisant la page bien sûr on va y aller on va faire en faisant passer la souris sur contact le menu s'affiche automatiquement par exemple en cliquant sur Facebook voilà j'ai ma page donc c'est parfait donc je clique sur le bouton retour en arrière pour revenir sur ma page et je retourne sur la console administrateur tout d'abord on va vérifier un autre truc c'est accueil donc j'ai toujours l'article d'accueil mais moi je souhaite avoir la liste de biographie calendrier et carrière donc il faut que j'aurai tous les articles sur la page d'accueil donc pour cela c'est très simple donc on va y aller sur contenu, article, et normalement on va associer les quatre articles avec la catégorie 4. Pour ça, on ouvre l'article, la première article, et sur catégorie, on sélectionne 4 et on clique sur enregistrer fermé, ainsi de suite pour tous les articles. Ici pour l'article la, calendrier, en catégorie, on sélectionne 4. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va actualiser le site. Vous allez constater qu'il n'y a pas eu de changement, qui est tout à fait normal, vu qu'on n'a pas encore fait des changements au niveau de l'élément accueil du menu. Donc, on va revenir à la console administrateur et on va appliquer les modifications. Donc, menu principal. On sélectionne l'élément accueil. clique sur type de lien de menu c'est article et après liste des catégories et on sélectionne la catégorie c'est 4 on clique sur enregistrer fermé et on actualise notre site visualiser les modifications comme vous le constatez on a la liste souhaitée donc apparemment comme vous voyez donc on vient de créer un site basique dans même pas 20 minutes un site qui, qui rassemble un menu des articles